Je veux savoir comment tu as créé cette vélo pour vendre le café J'ai eu l'idée de créer ce café ambulant donc sur un triporteur à Montpellier. Et à partir de là, bah, j'ai euh, cherché un, un emplacement et, et de là ont découlé les équipements euh, euh, dont j'avais besoin, comme l'alimentation en électricité et ce genre de choses. Et après, en fonction des, du concept que je voulais faire et euh, des produits que je voulais vendre, j'ai également acheté le matériel euh, adéquat. ça sympathique, c'est dynamique, ça rappelle un peu les métiers du passé, c'est aussi un commerce de proximité, ça facilite le contact aussi social parce que ça peut être pour des gens qui sont un peu timides, un peu renfermés ou des gens qui sont par exemple à mobilité réduite, il se trouve qu'avoir un café ambulant dans la rue c'est plus facile, c'est plus accessible que de rentrer dans un bar dans lequel des fois il y a des marches, des portes, des trucs. L'intérêt, ce pas de le faire entre quatre murs oui. parce qu'il en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que pour se, pour se démarquer, c'est difficile. Donc là, ne serait-ce que par le concept, déjà, c'est original, c'est attractif et c'est différent. Il y a beaucoup d'organismes qui facilitent les démarches pour la création d'entreprise de manière générale. Il y a des formations, il y a des aides financières, des aides de, de, vraiment de tout, de tout type. Après, pour ce type de commerce, c'est particulier parce que c'est un petit peu compliqué de faire du commerce ambulant. En fait, ce n'est pas, pas faire du commerce ambulant qui est compliqué, mais c'est de trouver un emplacement où exercer son activité. Comment tu as choisi l'endroit Il y a deux problématiques quand tu cherches un emplacement, c'est que ce soit un bon emplacement et que tu aies le droit de t'installer. Parce que justement ce qui est difficile avec le commerce ambulant, c'est que tu ne peux pas t'installer et vendre où tu veux, c'est-à-dire sur l'espace public, parce que sur l'espace public il faut une autorisation de la mairie pour s'installer. Donc ici c'est un espace privé et c'est aussi un très bel emplacement parce qu'il est sur le chemin entre l'arrêt de tram et la faculté et également sur la terrasse d'un cinéma, donc il a, il a le double avantage. L'idée, elle m'est venue de, de, de, de plusieurs euh, phénomènes, entre guillemets. D'une part, par les voyages que j'ai faits, parce que euh, un petit peu aux États-Unis, c'est vrai que là-bas, bon, manger et boire sur le pouce, ça fait partie, des, ça, ça fait partie de leur mode de consommation. Ensuite, j'ai vécu un peu au Québec, et là-bas, c'est vraiment euh, une, une ville de cyclistes, parce que tout est fait pour le cyclisme, et... Euh, c'est sain, c'est dynamique, c'est écolo, c'est vraiment un, un moyen de locomotion idéal. Et après, c'est vrai que quand j'habitais à, à Marseille, le, le boulanger en bas de chez moi livrait son pain à Triporteur. Euh, il avait un, un poids de comme ça et, et en fait il livrait euh, tout, tous les restaurateurs du coin. Euh. C'était pour lui euh, un bonheur de livrer les restaurateurs puisque euh, il était en extérieur, était, ça allait vite, c'était pratique, il pouvait passer partout. Et euh, voilà, quand je le voyais, je trouvais que, que vraiment il respirait la joie de vivre euh, sur son lieu, en travaillant et je trouvais ça très sympa.